Hey, moi, c'est Sylvain. Je suis très bien entouré et je suis plein d'énergie, surtout quand les gars viennent voir le match. À vrai dire, je suis bien dans ma vie tout court. Alors, quand il s'agit d'amour, j'aime bien être surpris par une rencontre originale et avec qui tout va rouler. Une vraie histoire, ça commence d'abord par vous. Téléchargez Mythique.